Farley Frex et Jamal Giovanni, et aussi des individus dans ma circonscription de barry lorsque je suis allé à un événement des femmes noires et qui avait Claudine Cousins, le PDG de Power Simcoe, Stephanie Borley et Shirley Skinner, propriétaire de Shirley Skinner Events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 Mentionné qu'il y a un docteur qui a donné de façon anonyme 200 000 dollars pour aider les banques alimentaires. Alors on les remercie pour leur travail. Merci beaucoup. Cela conclut notre.